Alors cette soirée a pour objectif en fait de décerner des prix à des entreprises qui se sont révélées remarquables en matière de RSE. Cegos est déjà partenaire du Master Management Global de la RSE et du Développement Durable avec Mines et il nous a semblé logique de collaborer tous les deux dans le cadre de cette remise de prix. Pour nous, mine Paritech, ces trophées sont très importants parce que c'est l'illustration sur le terrain des réelles initiatives qui sont très inspirantes et qui illustrent donc la formation qu'on fait ensemble avec gosses sur le management de la RSE et des développements durables et les concrétisations sur le terrain. Alors, le premier sentiment, il est très fort parce que c'est pour nous, en tant que start-up qui est impliquée dans, dans la RSE, d'avoir euh, ce prix euh, Start-up RSE, ça, ça vient couronner, on va dire, deux, trois ans de, trois ans de travail, de développement, d'approche des entreprises, avec un discours, des convictions. Alors, je le dédie euh, bah, à toute l'équipe qui travaille chez Jobilix aujourd'hui, parce qu'on est tous à l'origine, on est cinq aujourd'hui. Et puis, je le dédie à un monsieur qui s'appelle Thierry Roger, qui était directeur de l'espace emploi de Carrefour, il y, a, euh, il y a trois ans, euh, vraiment plongé sur le, sur le projet en disant c'est ce qu'il nous faut. Alors le prix euh, RSEDD 1000 euh, paritex Tech EGOS, je le dédie forcément à la collectivité qui est représentée par euh, nos viticulteurs et par l'ensemble des services de la coopérative qui travaillent de manière quotidienne sur les enjeux et sur les objectifs du développement durable depuis déjà une, quasiment 15 ans. Si la RSE est facile, à défaut d'être facile, elle permet d'attirer du monde, ça c'est sûr. De, de fédérer les équipes, ça c'est certain.